alors celui-ci, c'est un truc un peu spécial parce que c'est un deck que je vais offrir à ma chérie. Voilà, parce que sachez que depuis quand même trois mois, je suis en couple. Et qu'au mois de juillet, euh, du, du 23 au 30 juillet, il n'y aura pas de vidéo. Et du 6 au 13 août, il n'y aura pas de vidéo non plus. Voilà, tout simplement parce que je suis en vacances. Donc, on va passer au petit deck Demoiselle de Fortune que j'ai retravaillé. Tout fraîchement. Lumine, sorcière de la bonne aventure. Lumina, demoiselle de fortune. Fury demoiselle de fortune. Flamette sorcière de la bonne aventure. Ondine, demoiselle de fortune. Zéphiria, demoiselle de fortune. Pierre noire légendaire. Alors, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis une pierre noire légendaire Vous allez voir pourquoi. Fissure dimensionnelle. Donc, ça serait bien que j'arrive à la trouver, même si c'est en commune trois fois en française. Vision du futur. Vision fortune. Peau de dualité. Sage de fusion. Souffle du feu de l'enfer. Vous commencez à avoir une petite idée, là Non, peut-être pas. Fissure dimensionnelle. Enfin, voilà. Double invocation. Fusion magique Magique coalisée, pardon. Vision du futur. Un pour un. Baguette magique. Baguette magique. Appel de la demoiselle de fortune. Polymérisation. Baguette magique. Cercueil maléfique. Dragon noir aux yeux rouges. Ah, vous commencez à vous en douter, il y a, y, a, y a une petite fusion là-dedans. Magicienne des ténèbres. Esprit de la terre immortelle, Passé, demoiselle de fortune. Après, on a une petite aquamarine, demoiselle de la bonne aventure. Une autre flamette sorcière de la bonne aventure. Une autre lumine sorcière de la bonne aventure. Un mathématicien. Un deuxième mathématicien. Prison dimensionnelle. Rembobinage demoiselle de fortune des Majudeza, donc c'est le seul monstre qui n'est pas magicien. Mais qui est très terrible parce qu'il augmente de, 300, de 400 points d'attaque pour chaque carte qui est retirée du jeu. Gaïa Demoiselle de Fortune. Dynamite D. Dynamite D. Dynamite D. Et enfin on va passer alors au magicien quintet jusque là tout va bien après éternité demoiselle de fortune là j'ai mis une petite magicienne cesafrana ça peut toujours être utile et enfin j'ai réussi à le placer dans ce deck et j'en suis fier dragoon qui m'a coûté quand même 95 euros sur eBay. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi j'ai vais le faire. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la timatra lugu. Allez, ciao tout le monde Cool! <laughs>